Salut et bienvenue dans cette deuxième partie. On va voir comment obtenir donc des, des plans et des déliés très facilement. Donc j'utilise la version Inkscape 1.0.1 et pour vous montrer comment ça fonctionne maintenant. Euh, je vais faire un petit un petit carré comme ça. Je vais mettre un fond violet, un contour euh, rouge, donc j'appuie sur Shift et sur la couleur rouge. J'augmente ici en, cliquant dans, en faisant un petit clic droit, j'augmente ici l'épaisseur, je vais mettre une épaisseur par exemple à 4. Voilà. Euh, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, donc là, j'ai mon rectangle qui est ici. On voit bien que j'ai un seul objet sur un calque objet. Et lorsque je vais maintenant cliquer sur ce petit picto, donc je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds. Je clique maintenant sur ce petit picto. Qu'est ce qui se passe En fait, Inkscape a créé un groupe. Et dans ce groupe, il y a maintenant deux objets, à savoir un objet pour le contour et un objet pour euh, le fond. Et ça, c'est très pratique. Donc je retourne dans mon illustration que j'ai faite. Je sélectionne donc la totalité de mon, de mon illustration. Je sélectionne tout. Je sélectionne l'outil l'utilité les nœuds et je clique là-dessus. Alors le raccourci, c'est CTRL-ALT-C. Donc CTRL-ALT-C. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir m'amuser à cliquer sur les contours et venir les sculpter avec l'outil euh, sculpte et Peindre. Donc le raccourci, c'est W. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur W. Voilà, W. On va cliquer sur ce petit picto-là qui permet d'augmenter ou diminuer le, comment dirais-je, euh, l'écartement entre les, les chemins. Ici si j'appuie sur Shift, regardez l'objet euh, change, c'est-à-dire que là je vais mettre de l'épaisseur. Vous voyez Hop Et comme ça je peux avoir une épaisseur. Donc on va varier entre l'outil éditer les nœuds, N, pour sélectionner le contour, et l'outil W, c'est-à-dire l'outil sculpt. Voilà. Et après on appuie sur Shift. Voilà, nous permet tout simplement d'augmenter l'épaisseur comme ça. Donc utilité les nœuds, je sélectionne le contour, je peux même en sélectionner plusieurs, celui-là, celui-là et celui-là en appuyant sur shift. Vous voyez, on a additionné euh, les chemins noirs W pour avoir l'outil Sculpt. On appuie sur shift et comme ça tac, on peut mettre de l'épaisseur. Donc très très très très très pratique. Utilité les nœuds, je sélectionne le nœud, euh, le nez pardon, W, j'appuie sur shift et comme ça je mets de l'épaisseur sur le nez. Utiliter les nœuds, N, je sélectionne les deux sourcils. W, j'appuie sur shift comme ça je peux mettre vraiment de l'épaisseur au niveau des sourcils. Je vais terminer voilà ici par le... alors on sélectionne bien le contour noir ici et ici. W, voilà ici je monte un petit peu l'épaisseur. Tac. L'épaisseur ici, ouais, c'est pas trop mal. Allez, je vais terminer un petit peu par les dents et les lèvres. Voilà Voilà pour ce petit tuto. Vraiment, c'est très pratique dans cette nouvelle version 1.0.1. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.